Salut Nico, ça va Salut Pierrot. Bon allez, aujourd'hui on fait une présentation euh, du kit euh, de démarrage euh, pour, euh, pour Alien euh, JDR euh, de, chez, de chez Arkane, euh, qu'on remercie hein, parce qu'ils te l'ont euh, envoyé, donc on parle bien du kit en français. Euh, on va regarder euh, les particularités de ce kit dont toi tu m'as dit que tu le trouvais vraiment super bien fait. Euh, pendant longtemps, moi, j'ai parlé euh, de kit d'initiation, mais toi, tu me parles de kit de démarrage. Pour toi, il y a une différence, ouais. tu nous expliqueras laquelle. Euh, bien entendu, on va explorer assez succinctement euh, le contenu de la boîte, parce qu'il y a beaucoup euh, de pages qui ont déjà, euh, on va dire, dépunché euh, le, le, le coffret. Mais euh, on va profiter à la fois de ton expérience de l'univers euh, d'Alien, et puis ton expérience de rôliste. Pour explorer euh, le mécanisme euh, de jeu qui, qui est utilisé, hein, qui est le Year Zero Engine, si mon anglais euh, est bon. Qui est un mécanisme qui est pas mal usité en fait, euh, sur euh, toute la gamme euh, qu'Arkane va proposer, notamment Tell From The Loop, mais on y reviendra aussi. Euh, également utilisé dans un jeu de rôle qu'on vous présentera euh, également euh, très, euh, très bientôt, mais... On va garder un peu le, le, le, le secret de la chronologie JDR. Sachez qu'il y a trois vidéos de euh, trois euh, jeux qui vont vous être présentés. Donc, Alien, Tell From The Loop, et puis, allez, Coriolis. Voilà, comme ça, <rire> c'est dit. Je, moi, je suis un grand fan d'Alien. De, de, euh, je suis de plus en plus, en ta compagnie, fan de jeux de rôle, parce qu'on en a déjà parlé. Pour moi, c'est vraiment le jeu ultime. c'est Entre guillemets, alors je sais que tu pas que je dise ça, mais... C'est le jeu dont on n'a pas besoin d'apprendre les règles. Euh, il faut les connaître. Mais tu sais pourquoi je dis ça C'est-à-dire qu'on n'a pas... Euh, voilà, J'ai vraiment une opposition avec les jeux de figurines où, où le jeu devient... Enfin, euh, ça devient gênant de jouer quand on ne connaît pas les règles alors que le JDR, c'est vraiment quelque chose qui te porte. Je te laisse la parole. Parle-nous donc de ce kit de démarrage qui n'est pas un kit d'initiation et éventuellement, commencez par nous préciser pourquoi. Oui, bah alors effectivement, euh, le mois dernier, Arcanazilum nous a gratifié de ce, de ce beau kit de démarrage mmh. euh, qui est arrivé euh, dans toutes les bonnes crèmeries. Euh, et effectivement, il y, y a une petite subtilité dans le sens où ce pas un kit d'initiation. J'aimerais insister là-dessus. C'est certainement pas, enfin, à mon sens, hein, à mon avis, ce pas le produit par lequel euh, un, un MJ débutant euh, va arriver au jeu de rôle va acheter la boîte, l'ouvrir et, et, et s'initier au jeu de rôle euh, au travers de, au, au travers de cette gamme-là. Mmh. Bien sûr, que, quelqu'un de, de déterminé pourra le faire, mais je pense pas que ce soit le, le but de cette boîte. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est bien marqué dessus kit de démarrage et pas kit d'initiation, mmh. parce qu'il s'agit bien en fait d'un kit qui va te permettre de démarrer euh, le jeu de rôle alien, qui pour moi est une des pépites de, de ces dernières années. Alors de cette dernière année, parce que ça arrive en français là en ce moment, mmh. au cours du dernier trimestre, mais c'est quelque chose qui existe en VO, enfin, autant pour moi, en anglais, parce que c'est une boîte suédoise qui l'a sorti. Yeah. Et ils l'ont sorti directement en anglais. C'est un produit de Free Alligan, ou Free League, qui, qui sort des, vraiment des super jeux avec des ambiances vraiment léchées. Et j'en ai parlé dans le corner, et ils ont sorti ça euh, il y a maintenant euh, presque un an et demi. Moi, j'ai sauté dessus quand il y a eu la préco, j'ai mis ouais. toute la gamme en anglais. C'est pour ça que vous verrez des produits qui sont ici, qui ne sont pas encore sortis chez Arkane Asylum, mais qui vont pas tarder. Mais ouais. ça, c'est les produits VO. Hein. C'est en anglais. Je pas pu résister, je les, je les ai achetés euh, direct. Euh, mais, on, mais on va en parler. Et donc là, c'est bien un kit de démarrage. En tout cas, si, si Arkane les... veut nous envoyer les, v, les VF de ces deux produits-là, on les prend, hein, les gars. Hein. <rire> <rire> pas de problème. Euh, oui, c'est un kit de démarrage parce que dans la boîte, tu vas avoir tout le nécessaire pour rentrer dans ce jeu mm -hmm. euh, et puis commencer à jouer plusieurs parties s'il le faut. Euh, avec, avec tout le matériel qui, qui, qui, nous, qui nous est offert, offert 47,50€. Mais euh, c'est une belle boîte bien lourde, bien remplie. Et quand tu l'ouvres, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a du matos de super qualité. Donc ce qui est dedans, c'est pas galvaudé, quoi. c'est pas euh, je t'en donne un petit peu, mais après, il faudra que tu te rééquipes. Il euh, y a assez de dés, il y a assez de. Ouais. Y a, voilà, c'est-à-dire que derrière, je n'ai pas besoin de racheter des dés pour jouer avec le livre de règles. Alors pour détailler, euh, pour rentrer un petit peu dans le détail de la boîte, mais comme tu as dit, on ne va pas rester mmh. trop longtemps dessus parce que déjà beaucoup de gens en ont parlé, mmh. bah, tu as deux sets de dés, parce qu'il y, y a deux types de dés différents qui sont utilisés dans ce jeu, qui sont là, ouais. tu as les dés noirs qui sont le, les, les, les dés de base et les dés jaunes qui sont particuliers, avec une face mmh. différente, mmh. Qui, qui, qui, vont, euh, qui vont être les dés de stress, qui peuvent entraîner la panique. Tu as un livre de règles qui euh, s'avère quand même plutôt épais pour justement une boîte de démarrage. Oh, on n'est pas dans un livret. Ouais. on est Il vraiment... s'est ouais. ah, ouais, marqué livret de règles, mais il euh, y a vraiment de quoi jouer. Euh, quoi jouer. Tu rentres vraiment dans le détail de beaucoup de règles. Alors, il n'y a pas tout, puisque le livre de base, ensuite, va, va amener des nouveautés, mais je, je vais en parler. Mmh. Tu as un scénario qui est très bien fait, qui est euh, le chariot des dieux, un scénario écrit par un, un, un... un auteur de roman. Mmh. Donc, tu as deux sets de dés, de dix dés chacun. Tu as euh, des feuilles de personnages pré-imprimées. Ouais. Euh, voilà. Euh, C'est énorme... On y reviendra quand on expliquera les mécanismes, mais ça m'a foutu un peu la trouille, la fiche de perso. Les... Hein? Elle t'impressionne Ouais. Ouais, mais je t'expliquerai. Hmm? T'as euh, une superbe carte. Alors, je ne vais pas la déplier là parce qu'elle parce qu est énorme, avec un papier super épais. Euh, une carte qui d'un côté euh, te montre une carte de la galaxie connue mmh. et conquise par et conquise par l'humanité et de l'autre côté tu as des plans de vaisseaux. Ouais. Qui vont euh, qui vont servir pour les scénarios. Et enfin, petite particularité qui me fait plaisir, tu as une petite planche de token là. Ah oui. Avec des avec des symboles qu'on qu peut un peu connaître dans l'univers euh, dans l'univers de, de C'est le capteur euh, de mouvement, hein, C'est ça. C'est les blips, c'est mmh. les blips et puis après tu as des choses qui peuvent servir, alors voilà, pas trop en dévoiler mais bon, bref. Donc Franchement, quand tu ouvres la boîte, déjà quand tu prends la boîte, elle est lourde. Tu l'ouvres, es... c'est Noël. C'est Noël. <rire> D'accord, ok. La... Un, matos, un matos de qualité et à profusion. L'éditeur, tu en as parlé un petit peu, c'est des... des gens connus dans le milieu. Ils ont, ils ont une vraie expérience, euh... ils ont un, un vrai savoir-faire, ils ont... Ils, ont une... ils ont une particularité. Alors, Free Alligan, c'est une boîte suédoise ouais. euh, qui a commencé le jeu de rôle il y a quelques temps. Euh... À l'origine, leur jeu de rôle farce et coriolis, mmh. euh, d'où le nom de la boîte. Mmh. Et euh, petit à petit, ils ont, ils ont, ils ont grandi en, en notoriété avec cette particularité. Ils ont tout de suite compris que sortir des jeux en suédois, ça ne va pas les aider pour, pour, pour, pour, pour se faire connaître. Donc tout de suite, ils ont sorti leur jeu en version anglaise. Mmh. Ce qui fait qu'ils ont, ont pu se répandre assez facilement dans la, dans la sphère mondiale du jeu de rôle. On ne va pas polémiquer, mais y a que, dans, en Europe, il n'y a que les Français qui veulent des traductions dans leur langue. Hein, bref. Mais heureusement, on a des éditeurs comme Arkane qui, qui, qui, traduit leur mm -hmm. qui traduisent leurs produits et ça fait plaisir. Moi qui parle Ils ont explosé Free Alligan avec Tales from the Loop qui a, qui a reçu un prix du meilleur jeu de rôle de l'année 2017, il me semble. Carrément. Voilà, Les A&E Awards. Et Alien a eu, euh, il y a trois mois, a été couvert de, de récompenses euh, aussi euh, en termes de jeu de rôle. Donc maintenant, Free s'est imposé comme un éditeur de qualité euh, sur la scène. Ouais, ça, c'est clair. Pourquoi Donc, ils nous sortent des super jeux. Pourquoi bah, bah, Parce qu'ils sortent des beaux jeux d'ambiance qui, euh, qui dénotent un petit peu. Ils ont cette particularité d'amener euh, euh, une petite touche suédoise, peut-être, mm -hmm. c'est peut-être ça, mm -hmm. la, la Swedish Touch. Mm -hmm. euh, ils apportent quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'Alien... Euh, bah... A besoin d'un jeu d'ambiance. Mm. Là, on est à fond dans un jeu d'ambiance. Et puis, c'est une franchise qui avait... Alors, ça a existé de par le passé, il y a... À la suite de Aliens, le retour, le, le 2, il y a une boîte qui s'appelait Leading, Leading Edge qui avait sorti un, un, un micro-jeu de rôle mm -hmm. qui s'était qui bon, vu parce que c'est vrai que la franchise Alien fait plaisir. Mm -hmm. Mais bon, c'était un jeu où tu reproduisais, reproduisais le scénario de, de, du deuxième film. Bon, c'était limite un jeu de plateau ouais. où euh, ouais. tu jouais une équipe de Marines qui allait, qui allait fraguer du, de l'Alien à tout voir. C'était vite limité. Ensuite, euh, j'avais moi chopé parce que ça m'a toujours trotté dans la tête de jouer de jouer euh, jeu de rôle alien. J'avais chopé euh, sur le net à une époque euh, un jeu gratuit qui avait été développé sous le système Fusion. Et système Fusion, on en a parlé puisque c'est ça qui m'autorise euh, cyberpunk. D'accord. Mm -hmm. Et des gars et des gars avaient fait euh, avaient décliné avec les règles de Fusion euh, un jeu de rôle alien, mais c'était quand même très orienté militaire. Mm -hmm. Et là et là je Free League a réussi, euh, et, et porté par Arkane, Asylum, ils ont réussi à sortir un jeu qui te met dans, une dans plusieurs ambiances. Tu vas pouvoir toucher à tout. Et la particularité du jeu de rôle Alien, c'est qu'il a deux modes de jeu. C'est là où je veux en venir. D'accord. C'est qu'il propose un mode qui s'appelle le mode cinéma et un mode qui s'appelle le mode campagne. Et, et c'est là tout l'intérêt du kit de démarrage. Le kit de démarrage, il va amener la communauté des joueurs dans l'univers d'Alien via le mode cinéma. C'est-à-dire que dans le kit de démarrage, il n'est développé que le mode cinéma. Mmh. Qu'est-ce que le mode cinéma C'est qu'on va jouer un scénario très précis où les joueurs ont des rôles imposés, c'est des personnages prétirés, d'où les feuilles de personnages, avec des objectifs personnels. Alors j'en montrerai pas plus, mais ça ce sont des cartes d'objectifs. Il y a de la trahison chaque joueur... Je dirais rien. <rire> et chaque, joueur... chaque joueur va avoir au cours de la partie des objectifs personnels et cachés qu'il aura à accomplir dans, dans la partie et qui vont mettre un petit peu de piment dans l'histoire. Mmh. Et donc, bon, voilà, on est, on est sur un scénario one-shot qui se joue avec des personnages pré-tirés. Et alors, comme, comme dit Bishop, hein, je ne vais pas faire de pronostics sur votre chance de survie, mais vous avez toute ma sympathie. <rire> donc en gros, on est, on, est, on est sur des scénarios one shot, donc bon, ça va peut-être faire grincer euh, des dents euh, dans la communauté JDR qui est euh, très, très imprégnée de continuité euh, de jeu et euh, donc euh, aussi euh, de développement euh, de personnages, puisque normalement, j'imagine que c'est le, le, le cas de la campagne, J'évolue, je, je, je fais évoluer mon, mon, mon personnage. J'aurai une question d'ailleurs quand on abordera la, la, la campagne, mais je la réserve, tu vas voir, elle est sympa. Et donc là, en fait, ce, ce mode cinéma, c'est vraiment des parties one shot. Si je fais deux cinémas euh, une semaine sur l'autre, est-ce que je vais quand même exploiter les compétences que j'aurais pu acquérir dans le scénario précédent euh, est-ce que je peux quand même développer une espèce de, de continuité et de progression en mode cinéma Ou est-ce qu'à chaque fois, le mode cinéma, c'est du one-shot et on recommence bah, à poil, mais avec un personnage de base Oui, le, le, le mode cinéma a cette particularité qu'on joue une équipe de persos dédiée à cette histoire. Quand l'histoire est finie, c'est terminé. Après, rien n'empêche le maître de jeu qui aura investi dans ce kit de démarrage de rejouer ce scénario avec d'autres tables, tables de joueurs. D'accord, alors moi je trouve ça très intéressant, je te, je te fais mon, mon, mon rapport d'étonnement. Euh, ouais. Je trouve ça très intéressant parce que euh, ce qui m'embête un, un petit peu, c'est que dans Alien, on, on devrait mourir quand même, il devrait y avoir pas mal de, de, de, de claquages. Quoi. Et euh, si on s'inscrit dans une campagne, euh, ce sera ma question quand tu développeras la partie campagne, comment on gère la mort des joueurs -ce que, parce que si à aucun moment euh, je n'ai sur moi cette épée Damoclès qui dit que je peux claquer, euh, est-ce que je vais vraiment me lancer dans l'aventure Est-ce euh, que je vais vraiment stresser tu vois euh, Dans un jeu où on, on meurt difficilement quand même, quoi qu'il en soit. Peut-être que dans ces scénarios one shot, c'est peut-être plus facile de, de passer la ronde ah bah dans, dans, dans, dans le mode cinéma, on meurt facilement, comme je t'ai dit. Ouais, euh, ouais, bien sûr, c'est génial. On ne va pas épiloguer sur vos chances de survie, mais je ne suis pas très optimiste. Ah, c'est euh, génial mais, mais, mais le danger ne vient pas forcément de là où on l'imagine, parce que c'est vrai que le, le, le, le truc qu'on se dit avec Alien, c'est oh, « c'est bon, on connaît la recette, euh, il va y avoir un xénomorphe et on va se faire bouffer », et bien bah, ils sont très forts, parce qu'ils arrivent à nous surprendre dans les scénarios, ah ouais. avec des petites pirouettes scénaristiques qui pourraient, nous faire enfin, qui, qui pourraient vous surprendre, alors je ne vais pas spoiler, mais euh, voilà. ça, faisait là, partie, ça faisait partie de mes questions la, la redondance des scénarios d'une campagne euh, non c'est vraiment prévu c'est bien pensé de ce côté là aussi ouais, c'est vraiment bien pensé d'ailleurs ils ont aussi annoncé alors je ne l'ai pas encore parce que là j'attendrai la VF ils ont déjà sorti euh, Free League vient de sortir un nouveau, une nouvelle boîte qui s'appelle le Destructeur des Mondes ouais. euh, avec un nouveau scénario euh, cinéma mm -hmm. donc là c'est pareil tu as, as tout un scénario écrit tu as les cartes d'objectifs euh, euh, pour chaque personnage des nouveaux personnages un long scénario parce qu'il va t'occuper quand même... Un scénario, en général, est découpé en trois actes. Et je peux t'assurer que ça peut t'occuper sur trois, quatre, cinq séances peut-être. Mmh. Sinon, tu fais deux heures, trois heures, 5 heures. Mmh. Et puis, à chaque fois, ils te mettent le petit paquet de, de cartes avec l'équipement disponible dans, dans le scénario. Euh, tu as les cartes avec les PNJ qui vont interagir. Ah, et, et, si vraiment... par malheur, et si par malheur, tu as un personnage qui, qui décède bizarrement au cours du scénario, il y a suffisamment de, de persos présents dans l'histoire pour qu'un joueur très mort puisse récupérer un autre rôle et continuer la partie. Ah, et, euh, ouais, c'est génial. Mais okay. ça a l'air d'être vraiment du JDR euh, 2.0, là, parce qu'il y a énormément de... De, de, de, de soutien visuel je vois qu'il y a des cartes je vois qu'il y a des il y a des espèces de péripéties on, on est quand même sur un sur un niveau supérieur du JDR. normalement JDR, c'est une feuille de papier euh, ouais. euh, ma et mon couteau et puis je me débrouille quoi alors que là on a beaucoup beaucoup de soutien j'ai l'impression le soutien visuel on avait l'habitude avec FFG avec ses maps ses décors de cantina et tout ça mais là il y a quand même des cartes comme des cartes d'événement en fait il y a du matos qui fait que bah, le, le pont que beaucoup voudraient qui, entre, ouais, entre voilà rôles, le jeu de rôle et le jeu de plateau mmh. euh, est de plus en plus présent. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on va pouvoir en plus manipuler pas mal de matos autour de la table. Tu vois, par exemple, on va avoir des cartes d'initiative mmh. qui vont être tirées euh, par les joueurs et chacun va poser sa carte d'initiative devant soi, comme ça il sera. Ou, ou, ou même se l'échanger entre joueurs et sur la carte est décrit euh, le type d'action que tu peux faire, etc. Donc là où il y a un vrai matos qui vient en soutien, de qualité, qui vient en soutien du jeu et qui apporte bah, ce petit côté jeu de Plateau, C'est pareil, tu vas pouvoir mettre des blips sur la carte et puis les joueurs vont visualiser ce qui se mmh. passe. Non, c'est chouette. J'ai très envie de faut la faire jouer. <rire> J'ai deux questions et comme ça, après, je te laisse la ouais, parole pour bien. développer. La, la, la première, c'est euh, à quelle période on se situe Mais Je crois que tu avais déjà répondu dans, dans, dans le corner, mais on va, on va, on va le, le, le repréciser ici parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le corner. Donc, Dans quelle période on se situe Est-ce qu'on se situe plus sur euh, le Alien 8e passager, sur le Aliens euh, ou alors sur euh, ben, euh, la suite euh, qui a été euh, tant euh, décriée c'est-à-dire ceux de, ceux de Prometheus mais, mais je n'imagine pas euh, que ce soit le cas euh, et, puis, euh, et puis après quand on aura répondu à cette question ben, je te propose de nous exposer les mécanismes de jeu et euh, ouais. notamment euh, c est, c est ces petits pions de, de blips qui commencent à m'intriguer pas mal <rire> alors euh, bah, la Fox a donné la licence à, à Free League et ils viennent. grâce à ça on canonise un petit peu l'univers d'Aliens donc on sait où on est euh, dans, dans, le, dans le livre de Rel comme dans le livre de base t'as toute une description de l'univers très précise alors il faut savoir que les trois premiers films sont canons Alien le huitième passager, Aliens et Alien 3 dans la prison tout ça ça a existé on joue après Alien 3 mmh. d'accord donc ce qui s'est passé euh... alors on joue là avec ce qu'on vient de nous sortir rien n'empêche à l'avenir que des scénarios mmh. sortent en mmh. se positionnant sur une temporalité différente mmh. euh, alors au grand dame de, de certains euh, Prometheus et sa euh, ça, ça suite je l'ai bout de la langue mais bon bref les deux autres films sont canonisés donc ce qui s'est passé dans ces films là qui sont dans le passé a existé euh, les ingénieurs sont intégrés dans, dans le corpus et donc euh, voilà ça, tout ça ça existe moi je suis un très mauvais élève hein euh, mais entendu, euh, pour moi, le Alien 8ème passager est sur un piédestal. Euh, je pense que pff, il doit être euh, indiscutable. Euh, bah, C'est indiscutable. Mais il est dans les trois dans les films que j'emmène sur une île déserte. Euh, autant moi, le Aliens avec un S, euh, je, le, je, je le déteste. Je trouve ça. Ah ouais, euh, ah ouais j'ai énormément de mal. Et donc, du coup, bah, je vais me faire euh, encore une fois de plus jeter euh, des pierres. Bah, je suis désolé, mais Prometheus, j'ai n'ai euh, pas détesté du tout. Parce que j'ai trouvé euh, alors, euh, la prestation de Fassbinder absolument merveilleuse. Et, euh, et celle de, de la gonzesse dont j'ai oublié euh, euh, Charlie Sterren, mm -hmm. euh, impeccable aussi. Donc euh, voilà, je suis désolé, mais Prometheus, euh, j'ai beaucoup aimé. Je sais que si Kevin était là, je me ferais arracher la tête. Dit, tu t'arrangerais avec Kevin. Ouais, <rire> directement. Mais, euh, mais voilà, moi, donc moi, du coup, euh, ça me choque pas. Et puis je... je me dis justement, pour cette histoire de redondance de scénario, que euh, Prometheus me paraît plus ouvert à la diversité scénaristique que euh, le, les, les aliens premiers du nom. Ouais, très concrètement, ça a enrichi l'univers. Alors après, mmh. on peut discuter de la qualité des films, mais ici c'est pas le propos. Voilà. c'est-à-dire qu'ils ont quand même pris, ils ont quand même pris, euh, quand même pris le, le, les éléments euh, lore, comme on dit maintenant, mmh. euh, de, de ces films-là pour l'intégrer dans, dans l'univers canon et ce qui peut être utilisé dans, dans mmh. la partie. Les voilà. mechas, tu nous en parles un petit coup Ouais, alors, le, alors un New grand Zero coup Engine, même. <rire> le Year's Zero Engine c'est un système simple mais pas simpliste euh, ah. à base de D6 ouais. euh, en fait je vais vous expliquer ça très rapidement on a des attributs, des compétences chiffrées de 1 à 5 euh, et quand on veut faire une, une action bah, on va additionner euh, l'attribut lié à la compétence qu'on veut utiliser on va obtenir un chiffre entre bah, 1 et 10 mm -hmm. par exemple, imaginons et c'est le nombre de D6 qu'on va lancer d'accord de D6, de D6 noir les D6 de base. Mm -hmm. d'accord mm -hmm. On prend cette poignée de dés, on les lance, et il suffit d'un 6 pour avoir réussi son action. D'accord, donc c'est les mêmes mécanismes que Cordialis également. Exactement, c'est mm. les Year Zero Engine. Tu, okay. fais un, tu fais un ou deux 6, c'est une réussite normale. Après, plus tu vas avoir de 6, plus tu vas, euh, tu vas euh, briller dans, dans la réussite de ton mm. action. Mm, mm, mm, mm, mm. Il y a une table de, de, de statistiques dans le, dans le livret de règles qui t'explique le nombre de chances que tu as de faire des 6, d'ailleurs, selon le nombre de dés. Ouais, je toi, suis mal Toi, tu es, es très, très mal. Euh, si tu ne fais pas de 6 en jetant tes dés, tu as le droit de forcer le jet. C'est-à-dire que mm -hmm. tu vas reprendre tous les dés, ou même si tu as fait des 6, mais tu as le droit pour essayer d'améliorer ton, ton résultat, tu vas dire « je force le jet », tu vas reprendre tous les dés qui ne sont pas des 6 et tu vas les relancer. Mais en faisant ça, tu stresses ton personnage. ouais. Ah. Et tu vas gagner des points de stress dans le jeu. Et plus tu vas gagner des points de stress, plus tu vas ajouter des dés jaunes dans ta poignée. <rire> ok. Et, et si avec les dés ça jaunes. Un... Excuse-moi, mais ça ressemble à Rallyman pour le coup. Et, et si tu tires un facehugger <rire> avec les dés jaunes, là tu peux rentrer en mode panique. Ah ouais. Et ça peut être catastrophique. D'accord. Donc c'est ça qui est génial dans le système. Alors bon, le système IR-0, on le connaît. Donc c'est voilà, un attribut, une compétence, t'additionne ça te donne un, un nombre de dés 6 à lancer. Les 6 créent des réussites. Ouais. Et là, ils ont rajouté le dé de stress qui va, en plus, si alors en forçant le dé, euh, en ayant euh, des bruits bizarres dans les couloirs, mmh. euh, en, en, en tirant en rafale comme un malade dans une coursive, etc. Tu vas rajouter mmh. du stress et là, on va coller vraiment dans l'ambiance alien ah, ouais, où ouais. le stress autour de la table va mécaniquement monter et les catastrophes vont arriver. Ah, ça me donne envie. Elle eh, euh, est blip, les... alors c'est <rire> quoi voilà, Alors, si, si tu veux, il est, il est prévu aussi dans, dans le livre de Rex ce qu'ils appellent un mode discrétion, un mode discret où les joueurs sont censés, enfin les personnages sont censés progresser dans un vaisseau, dans une station, je ne sais où, euh, discrètement, parce qu'ils savent qu'il euh, bah, y a, a peut-être un danger. Hein. Donc mmh, les, mmh. Les, mises en, les mises en situation dans cet univers sont forcément génératrices de, de dangers. Donc... Les joueurs vont décider d'avancer en mode discrétion et puis ils peuvent être équipés de, de détecteurs de mouvements ce qui va faire qu'ils euh, vont pouvoir voir des blips qui vont apparaître sur la carte, on ne sait pas ce que c'est mm -hmm. mais un détecteur de mouvement, alors qu'eux sont discrets, va percevoir quelque chose mm -hmm. les blips vont apparaître sur la table de jeu, ils vont progresser sur la map, dans la, que ce soit dans, un, dans une station ou un vaisseau ou je ne sais quoi d'autre et puis, et puis eh ben, à partir du moment où on va arriver dans la même zone, eh ben, les blips vont se retourner, on va se retrouver dans ce pays seul qui ah puis, ouais, euh... <rire> ouais. Ouais, on est vraiment on est vraiment sur du sur, sur, sur de, de, de la croisée des chemins entre le jeu de plateau et, et le jdR c'est génial ouais alors c'est du vrai jdR ouais, ouais, on euh, est d'accord ouais. il y a ces petits éléments qui sont ajoutés qui vont contribuer à cette ambiance typique à alien, qui à mon sens et puis on va le tester on verra ce que ça donne mmh, hein, on mmh, mmh. vont, vont, vont nous plonger dans, dans cette ambiance un peu un peu angoissante et stressante qui peut être euh, bah, de toute alien. façon avec la réussite qu'on a eue avec euh, avec cyberpunk, euh, sur la page, il euh, y a eu énormément de gens euh, au rendez-vous, euh, on va refaire du JDR et, et on va jouer le JDR Alien et on vous proposera directement la partie non cutée parce que tout le monde <rire> a demandé la partie, la version longue plutôt que la version courte donc on a reçu le message, on, on, on fera directement la version longue. Euh, petite question est la, quel est l'apport du livre de règles qui, euh, euh, dont, dont la précommande est déjà euh, possible, on peut le faire ouais. sur euh, Philibert ça Alors, j'ai euh, pas vérifié sur philibert mais on peut le faire directement sur la boutique d'Arcanazilum. Asylum. Mm -hmm. et, et, et en ce moment, euh, il faut encourager mm -hmm. euh, mm -hmm. les achats directs, que ce soit dans les boutiques, chez les éditeurs. Ouais. Mm. Voilà, donc euh, faisons-le. Ils ont, ils ont annoncé ça euh, il y a quelques jours, donc c'est disponible. Le livre de règles, l'écran qui est derrière moi, qui est juste sublime, d'autres packs de dés supplémentaires vont Différents, être mis à disposition. Saisons... Non, c'est les, les mêmes. Ok. C'est les mêmes dés. C'est pour bon, ça que si tu as le kit de démarrage, tu as déjà euh, deux, euh, ouais. deux sets de dés complets. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'apporte le, voilà, le, le, le livre de base Le livre de base, j'y viens, je peux montrer un petit peu Ouais, vas-y. J'aurais bien aimé que tu rapproches aussi l'écran, finalement, euh, mais ouais, ouais. après. Alors, le livre de base, quand même. Hein. Ouais. Le livre de base, alors, ça va, ça va détailler encore plus l'univers. Hum mm -hmm ça va détailler la création de personnages ce qui n'est pas détaillée dans le kit de démarrage. Dans le kit de démarrage, on n'a que des personnages euh, tirés qui servent au scénario cinéma. Donc là, on va par contre nous expliquer la création d'un personnage mm -hmm. et on va nous expliquer le mode campagne. Et il va y avoir des règles supplémentaires comme les règles de navigation spatiale qui n'y a mm -hmm. pas dans le kit de démarrage. Il va y avoir beaucoup plus de règles sur les étrangetés qu'on peut trouver dans cet univers, qu'on peut croiser et rencontrer sur des euh, sur colonies. Mmh. Euh, donc voilà, voilà ça, déjà alors avec le, le livret de règles qu'il y avait dans le kit de démarrage il y a vraiment de quoi s'amuser ouais. et, euh, et, et puis il y, a, il y a pas mal de règles avec le livre de base, on va déjà découvrir le mode campagne donc là le mode campagne, on est plus dans le modèle JDR connu mmh. chacun va créer son personnage, on va constituer une équipe et on va, et on va partir sur, euh, sur des scénarios euh, de longue haleine avec des chances de survie certainement améliorées euh, moi, quand j'ai lu ça, tu vois, pensé... je me suis dit bon, ok, je veux pas leur mettre un xénomorphe à, à chaque scénario, et j'ai essayé de puiser dans, dans, mon, dans, mon, dans mon, mon imagination sur les, les possibilités. Et j'ai pensé à un film qui, je sais pas si tu t'en rappelles, puisque en ce moment on, on est en deuil de connerie. il y a un film qui s'appelait Outland. Oui. D'ailleurs, j'ai hésité quand j'ai mis le, le, la photo, euh, la photo hommage sur, sur le groupe, ça me plaît parce que je pense que. Enfin, moi, Outland fait partie des, des, des, des films que j'ai préférés, de Gene eh ben, Connery. Cette cette attente où on, il y a une troupe qui est envoyée pour le tuer. Ouais. C est, c est, dans un, une station spatiale. C'est fantastique. Avec euh, des convoyeurs de l'espace. Euh, et tout eh ben, On est typiquement là, dans une ambiance qui peut être tout à fait utilisée dans Alien, puisqu'on peut créer des marshals, on peut créer euh, des, des camionneurs de l'espace, on peut créer des mineurs euh, dans des colonies. Imaginez vois, la Weyland-Lyutaini euh, décider ouais, de venir euh, récupérer exactement. des... Ah ouais... Donc tu fais, tu, fais un, tu fais une équipe centrée sur un personnage qui, est, qui, qui sera un Marshall, il se passe quelque chose dans une colonie, les joueurs ne savent pas ce qui va leur tomber dessus, mmh, et puis tu mmh. peux jouer sur ça, et ça, ça peut s'inscrire dans, dans, dans notre campagne complètement. Donc je pense qu'on n'est pas fermé dans l'univers d'Alien sur… Non, on n'est pas okay, coincé sur le xénomorphe quoi en fait. Mmh. Euh, moi, non, pas du tout. Il y a, avec le livre de base, on a un univers qui est vraiment développé. Puisque, au-delà des films, il y, eu, euh, y a eu des BD, il y a eu, mmh. y a eu des, romans, des romans audio, on en a parlé. Il mmh. euh, commence à y avoir de la matière derrière et il y a, y a de quoi s'amuser, franchement. Alors, c'est peut-être pas un. Vous ne croiserez pas de Predator, hein, je vous le dis tout de suite. Non, hein. ça va, non. <rire> non, <rire> non, non, non, merci, non. <rire> Après, c'est à ta table de jeu de, de, de voir dans quel, à quel rythme ils veulent jouer Alien. Il mmh, euh, mmh. y a moyen de s'amuser un petit moment. D'accord. Le. Ça se, pour toi c'est orienté pour quel type de joueur euh, voilà à, à, à qui tu conseilles euh, Alien, ne me dis pas tout le monde mais je sais que tu ne me diras je... pas tout le monde à qui tu conseilles euh, de se lancer ah, dans ce... Ouais, là, je pense qu'une qu table un peu émérite c'est pas mal parce que comme beaucoup de jeux d'ambiance même si tu peux avoir autour de la table un ou deux joueurs débutants qui vont peut-être se laisser porter en fait par, par la dynamique générale mais c'est vrai que si tu as c'est des, des, des ambiances fortes si t'as des joueurs impliqués avec une connaissance de l'univers minimum et une sensibilité, c'est-à-dire qu'ils aiment ça quoi. ils aiment l'horreur, ils aiment l'horreur spatiale mmh, ils aiment la, mmh. la science-fiction c'est quand même un plus si t'as un MJ qui a bien potassé son truc et qui sait mettre une ambiance, c'est quand même un plus donc là, là, on est plus sur alors on n'est pas sur... il faut des, des gens qui prennent la, faut des gens qui prennent la chose au sérieux quand même donc, du coup oui, alors voilà, je, il faudrait pas que ça tourne à la déconnade pendant trois heures parce qu'on va passer à côté du sel, de, du, sel du jeu. C'est un peu comme Cthulhu, c'est des, des jeux d'ambiance basés sur l'horreur. Bon Là, c'est particulier parce que c'est de l'horreur spatiale. Euh, oui, il faut, il faut quand même rentrer dans le truc et, et éviter de de sortir les blagues à papa pendant toute la partie. En fait, tu peux, tu peux jouer à un personnage qui a de l'humour, hein, mais ça peut dédramatiser certaines situations. On a, on a, été, on a été un peu lourd sur Cyberpunk, t'inquiète pas, on ne le refera pas. <rire> il, faut, il, faut, il faut des joueurs consentants qui, vont, qui savent vers où ils vont. Hein. D'ailleurs, euh, euh, dans le jeu de rôle, on parle de plus en plus de contrat moral entre le maître de jeu et les joueurs. Donc mmh. là, il faut savoir où on va. C'est-à-dire qu'on va sur de l'horreur, on, on peut aller sur du gore, euh, on peut aller sur des thèmes bien matures. Pour conclure, les points forts, et les points faibles de cette proposition, à la fois du kit euh, de démarrage, mais euh, en voyant plus loin euh, les avantages et les inconvénients du jeu en général Alors Les points forts, c'est un, un thème incroyable qui, qui fait l'unanimité, hein, l'univers d'Alien, mmh. porté par, euh, porté par euh, un, un choix d'édition exceptionnel. Franchement, vous avez un bouquin de qualité euh, entre les pattes. Hein, euh, c'est superbe, le produit est magnifique, c'est hyper inspirant et on a tout de suite envie d'y jouer et de se confronter à cette horreur spatiale. Mmh. Le point faible, c'est est-ce euh, qu'on ne peut pas vite se lasser du principe et, euh, et se dire « Ouais, bon, ok, on va tomber dans la, la sauce habituelle. » Les joueurs arrivent à la table en sachant ce qui va leur arriver. En gros, ils, ils ils sentent que ça va pas bien se passer. C'est pour ça qu'il faut des joueurs consentants. Hmm. Ça, ça a été gommé par certains artifices qui peuvent fonctionner. C'est pas un jeu qu'effectivement, euh, je jouerai en campagne pendant un an et demi. Hmm. C'est un jeu que je vais sortir de temps en temps. On va se faire un, un ou deux scénars cinéma où on va bien flipper euh, notre race tous ensemble. Et puis si ça prend, là, on peut partir sur un mode campagne. Mais euh, voilà. Après, c'est voilà, entre guillemets de la rejouabilité. Je sais pas. Euh, là, il va, il va falloir. Euh, falloir que l'équipe de l'équipe de la table soit, soit tout le monde format, soit consentant voilà. ouais, ouais d'accord ouais. et jouer euh, voilà après c'est le rythme voilà so c'est pas un jeu que tu vas sortir tous les jours nous approchons le week-end tu nous approches légèrement cet écran qui est euh, qui est qui est le matin, là ouais ouais, ouais, ouais. j'imagine y y y avait a le... un scénario l'intérieur non non il n'y avait pas de scénario à l'intérieur parce qu'en fait moi j'avais fait la préco chez il ya des tu avais le livre de règles de 7 2d euh, le scénario oui le scénario le, le, le chariot des dieux l'écran euh, D'accord. Donc moi euh, bon, je tease, hein, je suis désolé Arkane, vous, vous allez bientôt <rire> le sortir. Hein. Mais voilà, tu, tu poses ça sur la table. Ouais. Ouais ouais. Ça, ça, bien ça sombre, ouais. bien sombre, un Xenomorph sur fond étoilé, ça euh, bien simple, simple, ça. simple, pur, euh, pas pas surchargé, ça le fait quoi. Alors de l'autre côté, ben bah, ouais. voilà. Ouf. Bon, moi je suis jamais. Tableau. Je suis rarement de l'autre côté, donc ouais. ça va. <rire> Alors, petite, petite, euh, petite anecdote, dans ce jeu, on... le meneur de jeu s'appelle pas maître de jeu ou meneur de jeu, on l'appelle maman. Bien sûr. Génial. <rire> voilà. génial. Le mot de la fin Bah écoute, j'ai qu'une envie, c'est euh, qu'on y joue. Euh, mm. Moi, ça me... Déjà, franchement, c'était mon, mon bonbon sucré euh, quand il est sorti. Ouais. Pour moi, c'est franchement une des pépites de jeux de rôle de l'année 2020. D'accord. Donc, euh, c'est un jeu réussi. Super ambiance, euh, voilà, il faut, il faut, il faut qu'on y aille. Qu aille. C'est du Jefferson Approved, complet, <rire> complet, <rire> <rire> avec le tampon. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Tu as d'autres choses à, à, à, à dire ou euh, non Ça me paraît. Sur Alien, je ne sais pas. Je, je, je pense que j'ai tout dit. Ouais, alors... J'attends, j'attends que, que Arkane nous traduise le destructeur des mondes. Ouais. Je, je saute plus, plus, plus dès qu'il sort. Et là on va on va s'amuser pendant quelques ça, séances. Ça c'est un message hein, si jamais il, il nous regarde <rire> aujourd'hui. dit. Euh, bien entendu, on fera euh, on fera euh, une partie que j'imagine sans aucun doute être une partie donc cinéma et non pas et non pas euh, euh, campagne hein, euh, pour pouvoir euh, voilà, pour pouvoir vraiment euh, comment dire, flinguer quelques personnages en route, pour vous montrer en tout cas l'avantage de cette de cette version. On fera un setup propre. Évidemment, on est en euh, condition euh, Covid. Donc c'est vrai qu'on pourrait la faire par l'intermédiaire d'un écran splitté, mais je trouve mais ça dommage. Pas ça. Non, pas ça. Ah non, ouais, pour pas ce jeu-là, pour un jeu d'ambiance, non, on le fera sur une table. D'accord. Donc euh, ça attendra, ça attendra euh, 2021, mais promis. on pas le gâcher. Euh, ouais, ouais, ouais, on va pas, on va pas gâcher, on va pas gâcher. Donc promis, on vous fera ça. Je vous dis 2021 parce que je vais pas vous dire décembre. On, on est mal parti pour que ça se passe comme ça. Merci, merci, merci beaucoup, euh, Nicolas, pour cette présentation. En tout cas, à moi, euh, tu m'as euh, donné envie. Vous, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez euh, pensé euh, de ce jeu. N'hésitez pas également à, mettre, euh, à poster vos questions. Euh, Nicolas et moi-même, on, on regardera euh, comment, comment vit euh, cette zone de commentaires et on répondra éventuellement aux questions que, que vous avez. On, vous va, on va vous mettre des liens sous la vidéo pour que vous puissiez euh, vous équiper. Et puis euh, bah, n'oubliez pas de euh, partager la vidéo pour qu'elle euh, qu se diffuse un maximum mais on a cru comprendre que euh, dans la communauté Alien, il hein, y avait un petit euh, il y, y avait un petit, petit pas mal de monde. Voilà. Merci beaucoup Nico, à très bientôt. À toi. On vous souhaite des bons jeux et puis surtout des bons jets parce que là ça va être important pour pas se perdre. <rire> Allez à très bientôt. Bien. Ciao. Ciao.